donc on s'est séparés en deux équipes euh, victorien et moi on a regardé les, les erreurs remontées euh, actuellement par les règles qu'on a mis dans Sonar pour voir ce qui était pertinent ou pas, c'était pertinent quoi d'utiliser Sonar. et Pendant ce temps, Yannick et Stéphane, ils ont, euh, ils ont regardé la couverture de code pour voir si ça marchait bien quoi. Et Antoine, il a regardé si on pouvait utiliser aussi Sonar euh, pour euh, la partie James. Donc moi euh, bah, j'ai fait un tri en fait, j'ai regardé des, des règles utiles euh, mitigées et, et euh, useless quoi. Donc euh, dans les règles utiles j'ai vu pas mal de trucs et j'ai carrément créé des Jira, des parce que je bon, je sais pas si on, on va d'intégrer ou pas, mais enfin, vraiment des, des éléments je pense qu'il faut corriger, par exemple des fois on utilise directement euh, Windows ou Element à la les équivalents Angular, c'est vraiment pas terrible pour tester le code quoi. Euh, après j'ai vu des, des trucs où euh, je me dis potentiellement il y a peut-être un bug. Quoi. Je représente quelqu'un qui a écrit un test avec deux fois la même chose en test, donc j'imagine qu'il ne pouvait pas faire la même chose. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les, les détails. Il y a eu aussi un truc bizarre, il y a des gens qui ont écrit des, des services, mais ils ont mis même le code comme si c'était une factory, donc ça marche, mais ça ne devrait pas marcher. Quoi. des des listeners <rire> qui sont écoutés, mais euh, qui ne sont jamais euh, destroy. Ben clairement, ça montre que ça peut être vraiment pertinent d'utiliser Sonar et, euh, et de, le mettre en, de le mettre en place parce que ça peut vraiment euh, trouver des, des véritables bugs. Et après aussi la question qu'on qu vient se poser là en fin d'après avec euh, Victorien, c'est qu'en en fait Sonar, derrière, utilise euh, des, des linters, il y en a un qui s'appelle es Et je pense que pour certains règles, ça serait bien de carrément le mettre le grunt et de ne pas passer le grunt si ça fait quoi. Il y a des règles où c'est tendancieux, où des fois le linter le il sort des trucs et en fait, parce qu'il comprend pas trop 3 fois sur 4, genre ça va être positif, mais une fois sur 4 ça se trouve à vraiment faire, donc ça on peut pas le mettre dans le compte Mais euh, des trucs comme euh, tester deux fois la même chose, tester quelque chose, genre avec un égal, euh, faire un or avec un false Je pense ça devrait pas passer le linter, et ça ne devrait pas se re retrouver sur, un, sur master Alors, euh, bon je passe des règles euh, ici après, les... <rire> Là, il y a une Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est y en a qui sont pour qu'on utilise les méthodes d'Angular pour tester des trucs genre Undefined, E-String, Ethering Moi, je ne suis, suis pas particulièrement fan, mais. Euh, oui. Vous êtes pour hein Ah oui. Okay. Euh... Après, il y, y en a une autre. Je, je sais pas si j'arrive à bien expliquer. C'est genre quand tu, tu, tu déclares un module, et euh, plutôt que de, de nester tes, tes factories, tu mets ça dans une variable, genre, tu fais VAR en my module, en GULAR module, tu mets ton module et après tu, tu, tu, tu, tu nester directement sur la déclaration de ton module, mmh. tu utilises la variable, et ça, Sonar, il dit que c'est pas c'est pas terrible, bon, je sais pas quoi en penser, donc je vous demande, je ne Ils sont pas les couilles. Euh, on sent... Ah si, c'est un truc de, euh, C'est de, des, de ouais, de ouais, de des conventions de style, ça. Ouais, vois, mais c'est des conventions Oui, parce que, que tu crées une, tu crées une variable <rire> globale, c'est ça <rire> Des conseils oui. ah, on peut le mettre alors. Et après, euh, des fois, il y, a des, il y a des codes où on fait des ifs sur, sur une in, qu'on fait un retour, et tout ça. Alors, moi, je suis pas trop fan, mais de là à l'internet, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, personne okay. Ça, c'est des règles de euh, style, c'est pareil. c'est pas à son art de décider quelles seront nos règles de style, c'est à nous de les définir, okay. formaliser ça, de modifier mais on ne peut pas trancher euh, en Mais séance franchement. Voilà. lors d'une presse. Ouais, et bon après ça c'est, je passe du coup c'est soit des, des règles trouve pas logique dans notre cas, ou euh, des règles en fait ouais. où euh, ça marche mal et ça sort des, que des faux positifs quoi. Et voilà, bah, donc je, je passe à la suite euh, à voilà. Yannick. Donc Stéphane et moi on était plus préoccupés euh, par la couverture de code, c'est notre deuxième partie d'abord, on a essayé d'intégrer ça dans notre workflow de tests. Donc on a un Task runner qui est grand, donc qui utilise à la fois Mocha et qui sont des test runner, et puis en particulier pour le front-end Karma pour lancer des navigateurs, et en particulier PhantomJS. Donc du coup, pour que ces tests nous produisent des informations pour la couverture de code, du côté back-end, on utilise Mocha Istanbul, le plugin qu'on a inséré dans Mocha, et pour euh, Karma, on avait déjà karma Coverage qui était déjà installé. Donc du coup, on fournit des, des fichiers qui s'appellent fcode.info, Ce sont des fichiers de report qui contiennent des informations aussi sur la couverture de code. Et euh, on a installé un plugin qui s'appelle Grand qui permet en fait de, de détecter tous les fichiers ECO euh, code euh, relatifs à, à la couverture de code et qui les émergent dans un seul fichier. Du coup après, ben, il ne reste plus qu'à indiquer à Sonar où se trouve le, le, fichier de, le fichier concernant la couverture de code et euh, lui indiquer euh, ce qu'on ne veut pas regarder. Euh, parce qu'en fait, lui, il garde l'ensemble des composants du projet au niveau de l'interface web, mais euh, on ne veut pas, nous, avoir accès à, à certains répertoires qui sont inutiles et donc qui vont apparaître en grisé. Alors, on a eu des difficultés pendant, le, pendant cette, cette implémentation parce que, justement, d'une part, le code a changé de Et puis, il y a des tests qui passent plus quand une fois qu'on intègre ça dans le workflow. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des tests au euh, euh, niveau content qu'on a corrigé, qu'on est obligé de corriger parce qu'ils euh, ne passaient plus. Euh, quand on les exécute comme ça, dans notre workflow euh, normal, ça, ça passe. Mais là, ça passe pas. Donc, euh, il y avait encore des problèmes avec le back moi, je, je donne un exemple. Hein, ouais, J'ai oh, bien compris ce que tu dis, mais c'est louche. Non, oui, oui c'est louche, mais, mais par exemple, il y, a, il y a des problèmes de binding. Il y, a, il y a des choses qui passent, par exemple, quand on essaie de faire des expètes sur, sur des fonctions qui devraient normalement lancer des exceptions. Bah, si on ne fait pas le binding avec euh, l'objet qui, qui est lancé. Euh, euh, sans c'est la, fon la fonction c'est le problème classique hein. on passe à expect la fonction euh, l'objet pour la fonction mais on n'a plus d'accès à, à l'objet lui-même le 6 change donc euh, du coup euh, ça, ça passe pareil donc euh, là dans ce cas là quand on intègre dans le workflow pour la couverture de code dès ça, lui euh, ça marche plus il n'a plus d'accès à 10 voilà après donc du coup on n'a on pas, pas un véritable report à cause de ça mais par contre, on a, on a déjà regardé un petit peu euh, ce que ça donne et c'est assez bon pour les, euh, pour les modules qui nous intéressent qu'à euh, contact, euh, unified inbox puisque euh, je crois que le minimum c'est 79% au niveau de la couverture de code. Euh, au niveau du front-end, puisqu'au niveau du back-end, il y avait beaucoup plus d'erreurs de, de test donc on n'a pas pu vraiment regarder, mais du coup c'était assez bon. Après, euh, tout ce qui est mauvais, c'est euh, des modules qu'on n'utilise presque pas comme euh, euh, L'App Store, Project et tout ça, mais il y, y a plein de, de fichiers en fait qu'on n'utilise plus ou qu'on a, qu a écrit comme ça mais qu'on n'a pas vraiment testé. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire euh, calendrier, contact et inbox euh, Box, du coup c'est assez bien. j'ai regardé surtout dans euh, il y a, dans Sonar, y a un, plugin, un plugin qui est intéressant qui permet de mettre des commentaires sur les pull requests GitHub que nous utilisons euh, dans James euh, donc pour ça j'ai commencé par faire un Dockerfile avec Sonar et l'installation du plugin euh, donc ça c'est fait ça fonctionne j'ai intégré aussi plugin à Jenkins ça, ça fonctionne ça aussi j'en suis à essayer de euh, configurer on tout ensemble, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc euh, là, c'est un commit qui doit introduire un, une erreur, un non-respect de règle. Like, et on n'a pas le commentaire, on voit juste que quand même, on a l'information que son art est exécuté. Il est vert, c'est ça Ouais, il est vert. Bah, il, il est arrivé au bout de son exécution, mais il devrait poser un commentaire sur le commit. Donc euh, voilà, c'est. Il devrait donc avoir warning ligne, du coup. Non, je ne sais pas. Bon. Son exécution, exécution. Là, est arrivée au bout. Là, c'est plus l'exécution de son art qui arrive au bout. Mais le but, c'est pas d'empêcher le merge s'il euh, si y a une violation des règles. Non, parce que euh, pas forcément. De toute manière, le merge, on le fait pas via GitHub. Okay. Je, je sais pas si on peut. Vous avez des questions On peut faire un, un Il y a ouais, un... un plugin chez ouais. euh, Est-ce que tu as fait une exécution de SonarQ sur Jumps euh, sur ou pas du tout Tu as eu des, avoir un feedback de l'exécution